Bonjour mes beaux et belles amis, bienvenue à votre chaîne Les Astres 10, c'est moi Zéna et voici les prévisions du scorpion pour la semaine du 25 au 31 mai 2020. Voici les emplacements des planètes durant cette semaine. Donc, d'ici le 20 juin, le soleil va être dans votre huitième maison dans les Gémeaux, Le passage du soleil dans cette maison vous motivera à remettre en question certains aspects de votre vie dans le but de les améliorer ou les transformer. Des aspects qui ne vous servent plus ou bien qui euh, devenaient des fardeaux dans votre vie. Durant ce passage, vous serez plus profond dans vos pensées et vos approches. La superficialité ne vous sert pas ou plus, et vous voudriez aller dans les fonds des choses. Au niveau affectif, le soleil dans cette maison fait dominer les sentiments par l'intensité des émotions, des ressentis et la sexualité, encore là, sera très importante pour vous. Vous recherchez l'intensité, la passion dans vos relations affectives. Et encore, ce passage du soleil dans cette maison accentue davantage la possibilité des relations amoureuses, soudaines et imprévues. Pour les prévisions quotidiennes, lundi et mardi, la lune sera dans le cancer, votre neuvième maison. Les plus chanceux, bien sûr, vous, chers scorpions, poissons et cancers. Donc, lundi, votre spiritualité sera en éveil et votre optimisme sera contagieux. Vous gérez votre temps avec brio et vous serez une personne-ressource sur laquelle on pourrait compter. Votre intuition sera en éveil et vous guidera dans la bonne direction. Mardi, par contre, les énergies changeront pour beaucoup de signes et vous pourriez faire face à certains conflits ou vous pourriez ne pas être impliqué peut-être. Un conflit entre les amis ou les collègues, et les, les, les gens commencent à, à, à, à essayer de vous impliquer, bien que ce, ces conflits pourraient ne pas vous concerner. Alors si cela euh, ne vous concerne pas, évitez ces... Pardon donc, si cela ne vous concerne pas, évitez ces situations le plus possible. Mercredi et jeudi pour le Québec et mercredi, jeudi et vendredi AM pour l'Europe. La lune sera dans le lion. Votre dixième maison, les plus chanceux seront lion, bélier, sagittaire, les moins chanceux les vierges. Et vous, vous êtes ici, cher scorpion. Donc, durant cette période, vous pourriez être facilement distrait, euh, donc les tâches routinières et qui exigent une longue haleine ne seraient pas vraiment les meilleures à entreprendre, à entreprendre durant cette période. Vous pourriez vous sentir de mauvaise humeur ou négligeant de temps en temps. Si vous étiez célibataire, vous sentirez un besoin accru d'affection et de passion dans votre vie et cela pourrait vous mettre dans une humeur changeante. Et la meilleure façon de surmonter ce sentiment serait de trouver le plaisir par l'amitié et les activités dans les groupes où vous vous sentirez à l'aise et qui, euh, dans les groupes, euh, surtout qui vous apportent de la joie. Vendredi, samedi et dimanche pour le Québec Vendredi PM, samedi et dimanche pour l'Europe, la Lune sera dans la Vierge. Les plus chanceux seront Vierge, Taureau, Capricorne, les moins chanceux les Balance, et vous, vous êtes ici, cher Scorpion. Donc la Lune sera dans votre onzième maison. Les énergies de cette fin de semaine a une tendre influence amoureuse qui en fait un moment idéal pour être avec votre douce moitié, soit euh, ou bien avec les amis. Euh, ou les membres de la famille. C'est le bon moment pour recevoir des amis, pour le dîner, par exemple, <coughs> ou, pardon, ou organiser euh, des réceptions, ou un barbecue, si cela est permis dans votre ville, à cause, bien sûr, de la pandémie. Toutes sortes de relations, mais surtout les relations amoureuses, prospèrent sous l'influence de ces énergies. Alors, profitez-en, Autant que possible. C'est tout ce que j'ai pour vous, chers Scorpions. Je vous demande votre soutien de la chaîne et mes et surtout partager, s'il vous plaît. Je vous remercie à l'avance. Je vous aime beaucoup. À la